écoutez moi les barres sapiens, j'espère que vous avez bien suivi vidéo Je vais vous faire découvrir mon deck coup de cœur, un deck que j'adore, alors ce n'est pas moi qui ai créé la liste Bon, il y a plein, évidemment, deux versions différentes, c'est le Doom Wave Alors le Doom Wave, normalement, ça vous dit quelque chose, mais euh, si je vous dis, citez-moi les 11-12 cartes du, de du deck Doom Wave bah, Finalement, vous allez me citer Doom, vous allez me citer Wave, et puis bah, derrière, c'est un petit peu euh, euh, nébuleux si je puis dire, et c'est un deck hyper hyper intéressant, c'est un deck qui est top méta, je le trouve génial, en tournoi et en ladder, c'est un deck qui est hyper, euh, hyper stable, et finalement, c'est un deck comme plein de decks qui reviennent dans la méta. Forcément, Thanos c'est moins fort. Forcément, Chouri est moins fort. Alors, est-ce qu'il y a un problème avec Shuri Certains disent « Ouais, Shuri c'est trop fort. Il n'y a que ça euh, dans la méta. » Alors, moi, je joue beaucoup et sur deux comptes. D'ailleurs, sur ce compte-là où je suis 97 et sur l'autre compte où je suis à peu près pareil, euh, j'essaye de passer... Enfin, l'objectif, c'est euh, en stream, en tout cas, de passer infini euh, finalement euh, sur deux comptes euh simultanément ce que je vais faire d'ailleurs aujourd'hui si vous regardez la vidéo au moment où elle sort euh, et si vous regardez euh, la vidéo euh, demain bah, euh, peut-être que ce sera sur Youtube bref on s'en fout euh, et donc oui c'est un deck finalement comme plein d'autres qui reviennent dans la méta moi je pense qu'il y a pas de problème avec Shuri j'ai regardé un petit peu les derniers tournois Shuri ça performe mais il y a plein d'autres decks qui performent et euh, justement dans les matchs Shuri contre les decks qui performent bah, finalement on peut trouver des, euh, des decks counter il y a vraiment moyen euh, de justement trouver des counters au chouris et ce deck-là, entre autres, c'est un des counters de chouris. Alors, c'est pas des counters directs, on n'est pas sur un jeu de cartes traditionnel où euh, un counter, c'est un 80-20, c'est-à-dire 80%, -20, -à -dire 80 pour un deck, 20% pour, euh, pour l'autre. Bon, déjà, il y a euh, le côté euh, land, finalement, il y a des terrains euh, sur, sur le plateau de jeu, finalement, qui apportent un petit peu de, de RNG et qui fait que même un match polarisé va se dépolariser. Et... On est sur un jeu justement qui est vachement bien conçu, euh, ce qui fait que justement même les match-ups entre guillemets counter sont des 60-40 et c'est ça qui est assez intéressant. Mais il y a quand même des match-ups euh, polarisés dans, dans, dans le jeu, mais on va dire plutôt dans les decks faibles. Bla Bref, pardon, c'est un autre débat. Donc, le doomwave euh, liste géniale, alors que moi j'ai décou découvert véritablement, on va dire, il y a euh, une semaine de ça, je jouais justement à un tournoi, je jouais mon, mon chouris 0. Euh, et euh, bah, j'ai failli perdre contre ça, c'était vraiment vraiment vraiment très chaud et j'ai vu d'autres euh, joueurs derrière donc euh, à la base c'était euh, j'avais joué contre Calas un très très bon joueur euh, français alors qu'il jouait pas exactement cette liste là euh, je vais vous en parler je vous mets ça en, en, en grand écran euh, et donc voilà bref euh, je trouvais que c'était très intéressant contre chouri et de manière générale moi ensuite je l'ai joué en ladder et j'ai eu un super euh, win rate un super average cube c'est un deck qui est voilà qui est très très stable qui fait des points euh, voilà c'est un deck qui est très très agréable à jouer euh, je trouve Et surtout c'est un deck qui n'est pas cher parce qu'il n'y a pas de pool euh, 4 dedans Il n'y a pas de pool 5 Voilà Je sais que c'est quelque chose que vous m'avez demandé quand même De faire des decks euh, qui ne coûtent pas des, des milliards Et ça c'est un deck, euh, Alors, je dirais pas 100% free to play Parce qu'il y a quand même des pool 3 Et les pool 3 euh, parfois il faut aller les chercher Mais finalement c'est pas très très compliqué Enfin voilà il y a quelques pool 3 à aller chercher euh, Mais bon maintenant avec le système où on peut en avoir une gratos tous euh, les mois, et puis on monte quand même assez vite notre collection de manière générale. Euh, voilà, ne pas oublier que c'est un jeu de cartes et que dans n'importe quel jeu de cartes, si vous jouez depuis une, deux semaines, un mois, deux mois, vous n'êtes pas censé avoir toutes les cartes du jeu. Donc pour avoir tout le pool 3, il faut à peu près 3 mois, 3 mois et demi, 4 mois. En tout cas, voilà, ça va arriver. Donc voilà, cette version de Doom Wave, donc il y a Wave, évidemment, il y a Doom, il euh, y a She Hulk, forcément, carte clé, euh, les trois fonctionnent ensemble parce que sur le dernier tour, on va Wave avec deux mana flottants. Ce qui fait que la Hulk, elle va coûter 2, donc 4 moins 2. Et euh, on va jouer soit le Docteur Doom pour 4 mana soit la Spider Woman, soit Aero. Euh, L'idée, c'est de faire des, des points et de jouer un peu curvé, finalement, avec ce deck. Donc, avec du Sunspot, avec Iceman, euh, le Daredevil, évidemment, qui fonctionne bien avec Aero, avec Spider-Man. Euh, accessoirement, avec Wave, parfois, on va considérer que vu qu'il joue ça, on va peut-être Wave. Par exemple, typiquement, on voit une Serra jouer T5. Bon, on va se dire, on va Wave, comme ça, on va bloquer un peu le tour adverse, évidemment. Le chang quand on n'a pas l'init avec Daredevil, c'est génial. Le Lézard pour les points. Le Mister Fantastique euh, pour les points, parce que c'est quand même un deck qui a vocation à faire des points. La White Queen, donc c'est un espèce de good cards en fait, un hein, good cards mais un peu plus teché. Euh, c'est ça que j'aime bien. Alors, dans la version de Kalas, en fait, il n'y avait pas cet Iceman. Euh, parce qu'il y a également KM Best, c'est un streamer que vous devez connaître normalement, un streamer inter sur le jeu, euh, qui lui joue, alors pas exactement cette version, euh, lui à la place de... Euh je dis pas de bêtises, de Spider Woman, il joue euh, la nouvelle euh, Mega Sonic, je crois, euh, Pool 5, qui euh, sur le lieu, quand euh, un adversaire joue une créa, le Mega Sonic, il meurt et la créature en face euh, meurt, donc c'est une espèce d'anti-bête à retardement. Euh, bon voilà, je pense, que, je suis pas sûr qu'il joue ça pour le côté fort de la carte, il joue ça surtout parce que c'est euh, sexy et c'est nouveau et voilà, c'est pas une carte qu'on a envie de crafter, si vous l'avez dans votre collection, essayez-la à la place de Spider-Woman, mais je pense vraiment que Spider-Woman est meilleur dans cette version. Après, vous pouvez, si vous le souhaitez, enlever un Iceman pour Cosmo. Et si vraiment vous aimez trop Iceman, peut-être que c'est la Spider-Woman qui va partir pour Cosmo. Bref, on va partir en game, comme ça vous voyez un petit peu comment fonctionne ce deck. Mais voilà, vous allez voir, ben, j'espère que ça va parfois, voilà, vous le voyez un peu sur les vidéos... Euh Parfois, avec des decks entre guillemets moyens, on arrive à faire que des wins. Et parfois, avec des decks très forts, on fait que des, des défaites. Mais bon, ça, c'est toujours rigolo. Euh... Oh, c'est horrible d'avoir aucun T2. Bon, ça, c'est rare, j'avoue. Triskelion, aucun T2. Bon, tant pis, tant pis. Euh... Et donc, voilà. Ce qui caractérise pour moi ce deck, c'est la stabilité. C'est quand même assez agréable, euh, finalement. Parce que quand on joue un deck, on n'a pas envie de gagner un match sur. Enfin, euh, euh... oh. Attendez, je vais peut-être snap parce que j'ai quand même une main qui est très intéressante. Je crois que je vais snap. Et, euh, et justement, on n'a pas envie de gagner moins d'un match sur deux. Je vais dire un match sur deux, mais moins d'un match sur deux. Il y a des decks, par exemple, Mister Négative. Euh, c'est des decks où vous allez avoir 40% de win rate. Ça ne fait pas tout. Il y a évidemment l'average cube. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un win rate faible. Et quand même avoir un montant de cube euh, gagné à l'heure, euh, quand même euh, très correct. Ah, c'est intéressant. Euh, c'est intéressant. Il y a du Wolverine. Wolverine, pour moi, ça me fait penser à... Bon, en général, sacrifice, destruction, mais pas que. Je crois que j'ai un play. Je crois que j'ai un play. On va faire la wave. Je vais Docteur Octopus à droite. Euh, en fait, je pense à Galactus. Voilà. Ah, wave aussi. Donc, il va Galactus à droite. Euh, nous avons l'initiative... Ah on n'est pas obligé d'Octopus Il va faire Ah mais c'est bon alors Si on fait Docteur Octopus à droite Moi je pense qu'il va Docteur Octopus à droite euh, Il va Galactus à droite Donc on, on, on a un héros pour le contrer euh, Mais je pense que Docteur me paraît pas mal Me paraît encore mieux Donc Comme ça je ramène tout Son Galactus fait rien et normalement on est censé gagner Ah Death c'est chiant Docteur Octopus, on a des points. On a Wolverine qui est très intéressant. On a Lich. Bon après il y a Ala qui peut être un peu chiant. Ça c'est cool. Il y a le Khazar. Il y a... Ok, donc il gagne la ligne. Euh, bon. Bah, écoutez, je crois qu'on a quand même perdu. Ah non. On a le Chang-Chi. Grand bien nous fasse. Euh, on a le Chang-Chi. On n'est pas si mal. Mais c'était chaud quand même. Hein. <rire> euh, on va faire quoi Aéro Là, il y a combien Il y a 6. Juste à faire Aéro et Chang-Chi. Bah, en fait, il n'y a pas besoin d'autant de points. J'ai envie de prendre un petit peu sur le sunspot. White Queen, peut-être Plutôt. Juste White Queen. Hein. Comme ça, on prend l'info. Juste White Queen, je pense. En fait, Aéro... Oh. Destroyer Nimrod La question c'est Est-ce qu'il va jouer Destroyer Est-ce qu'il va jouer un Destroyer Qu'on a litché d'ailleurs Ah non mais a, on l'a liché ce Destroyer Oh c'est assez intéressant euh, C'est assez intéressant Donc là il devrait faire Destroyer au mid je suppose Ouais Si on fait ça on gagne à droite Le problème c'est qu'on perd à gauche On a deux mana flottant qu'on qu va perdre cette game Oh c'est dommage On a bien lu En fait j'ai Ouais j'ai considéré que c'était En fait c'est Allah qui nous a tué C'est con mais Quoique je sais pas si ça changeait grand chose Dans tous les cas j'étais bloqué En fait c'est le fait d'avoir ramené son octopus Ah oh, c'est horrible hein, j'avoue le, le setup était assez crade Sinon il y avait Aero mais En fait Aero aurait été plus en... Aurait été moins RNG Je crois que j'ai perdu là malheureusement hein. Quoi que malheureusement, euh, je vais réfléchir, mais... Ah, c'est frustrant. C'est frustrant parce qu'on a eu la lecture. Et, vous voyez, j'ai fait le play un peu risqué. Je pense qu'il est... Ait... Je ne saurais pas dire s'il si est meilleur, mon play. Toujours à dire, hein. Toujours dur à dire, évidemment. Euh, on ne peut pas juste analyser par rapport au résultat. Aéro, c'est plus safe. Ça fait des points. On curve. Ah, c'est peut-être meilleur. C'est peut-être... Avec la stabilité de ce deck, il est possible que justement il faille rajouter encore de la stabilité dans nos lignes de play. Et quand on doit tendre vers une ligne ou une autre, on va plutôt vers la ligne stable plutôt que la ligne entre guillemets RNG. Parce que là c'était vraiment une ligne RNG. Hein. Euh, J'avoue que le Docteur Octopus, on avait vraiment... Euh... En fait dans ma tête ça allait ramener un Knull qui n'allait rien faire. Ça allait ramener un Spider... Euh, un... Ça pouvait ramener Spider-Man qui faisait rien. Bah, vous voyez, ça pouvait ramener pas mal de, de petites merdes. Mais là, c'est vrai que j'ai ramené l'Octopus, le death, L'Octopus qui m'a moi-même bloqué. Euh, qui m'a en plus fait... Qui, a, qui lui a fait proc un super ala Donc... Euh... Ouais, dur à dire. J'avoue que c'est une situation qui est assez euh, compliquée à analyser. Parce que... L'enchaînement de tout fait que le play, il est horrible. Mais... De facto je pense que ça arrive assez peu Enfin voilà bref c'est une défaite Je pense que si je fais aéro, c'est une victoire On a le droit aussi de, de considérer les choses comme cela hein, parfois Bon on est pas mal là euh, On va juste Shiulk, hein, tranquille hein. Je pense qu'on va, va jouer Tempo aussi C'est ça qui est bien c'est que les decks qui vont essayer de nous emmerder On a aussi la possibilité de faire des points Ça c'est sacrément fort Ça c'est sacrément fort Magic. Magic. Magic c'est chiant pour nous. Magic c'est chiant pour nous. Euh... Je peux faire... Que je garde la wave pour la fin, je pense pas. aéro. Hein. Ça fait rien mais ça fait des points. L'idée c'est de gagner deux lignes. Donc je vais juste aéro. Et euh, ensuite docteur. Ou alors je fais wave maintenant. J'ai quand même un wave wall's qui est très intéressant. J'aime bien. J'ai un Wave Wallsbane qui est quand même assez intéressant. En fait, il peut peut-être avoir une... Normalement, il a pas d'enchaînement de play. Normalement, il a des trucs du style Onslow, Into Ultron. Et c'est pour ça... Ou où, où Doctor Doom, en général, c'est plutôt Ultron. Et c'est pour ça qu'il a besoin de Magic. Euh, J'ai proposé d'ailleurs ce deck. Très intéressant. C'est un peu le nouveau Patriot. Enfin, il y a plein de versions de, de Patriot. mais J'aime bien cette liste. Donc le Blue Marvel. Et on aura sûrement Ultron derrière ou quelque chose comme cela. Euh, après, en termes de points, on n'est pas si mal. En termes de points, on n'est pas si mal. Euh, si on fait le Docteur, Ultron, il va le jouer à droite. Donc ces créatures, elles ont plus 3, plus 4, avec Patriot, Blue Marvel. Donc là, il rajouterait 4 au mid, il rajouterait 8 à gauche. C'est un peu complexe. On est à 10. On est à 13 au mid. On est à 10, on est à 13. Et lui, il est à 7. Le suite, il est à 15. Et jamais il y a 7 ultron. Il y a 7 ultrons. Euh... Et à droite, il est à 9 et. 9 et 9. Je pense qu'on est mort. Hein. Je pense qu'ici. C'est bizarre qu'il n'est pas snap. Euh, je pense qu'ici, malheureusement.. Je vais juste s'il y a des spots, parce qu'au proche... là il a quand même plus 8, il est à 14, ouais. Ah, il nous manque un peu, il fait quand même beaucoup de points sur le dernier tour. Il nous manque un petit peu, ah c'est frustrant la gamme d'avant, je, je suis encore dessus mais j'ai voulu faire le play un peu beau jeu. Et parfois il faut rester pragmatique. Alors sur un jeu comme ça, où finalement les rangs montent, se montent assez vite de manière générale, parce que de temps en temps il y a des bots, J'aurais tendance à presque vous dire que qu'entre la ligne de play stable enfin là c'est vraiment juste le côté un peu plaisir, évidemment en termes de pragmatisme pur il ne faut pas faire ça mais j'aurais tendance à alors avec ce deck je vais snap si j'ai T1, T2, T3 ah, intéressant intéressant donc ouais, plutôt prendre la ligne de play fun de temps en temps parce que voilà, l'équipe le, perdue se rattrape très très vite. Ok. On snap. Le problème c'est que j'ai pas de... spécialement de follow-up, mais en même temps j'ai mon sunspot qui s'améliore bien. Lézard, ça peut être un Shuri, Le docteur Doom, oh, qui bloque Cosmo qui bloque, euh... enfin, Cosmo qui blo qui bloque Doom, c'est problématique. Bon, l'avantage, c'est qu'il a Cosmo et Armor sur la même ligne. Que je passe. Je vais quand même un peu mettre des points à droite. Je vais mettre un peu de points à droite quand même. Euh, parce que je peux pouvoir, je, je veux peut-être pouvoir gagner à droite. Je pense que c'est un shuri. Euh, J'ai chang sur cuve de clonage qui est intéressant. Là, il va sûrement. Ah non, il y a la Storm. Peut-être une version Atuma. Peut-être une version Atuma. Donc là, c'est bien, on a l'info. On a double info même. BFMC News, let's go. <rire> Bienvenue en enfer. C'est rigolo ça. Donc, oui, avec ce deck, le snap est assez facile. T1, T2, T3, vous snappez. Vous avez une curve correcte, vous snappez, euh, donc voilà. Le Red Skull, alors c'est moi qui ai l'init, mais c'est pas très très grave. Parce que je peux aéro par exemple euh, ici. À moins de pouvoir le gagner, mais bon, 13 c'est chaud. Hein. 13 c'est chaud à part si je fais Iceman, White Queen, non à 8. 8, 9, 10 avec ça. Donc non, on va juste faire aéro tranquille ici. un peu snap de même, je pense. En fait là, c'est presque un snap où il va partir. Parce que vu qu'on a l'info. En général, Daredevil, c'est limite... C'est c'est souvent un snap quand vous avez Daredevil. Parce que vous allez prendre un point sans jouer tout de suite. Je peux le faire, je peux faire les, les choses plus tôt. Euh, voilà, c'est faire les choses plus tôt. Je pense que c'est pas choquant T1, T2, juste de snap. Si vous voulez vraiment avoir un cran de sûreté, vous attendez votre T3, enfin d'avoir votre T3, pas de passer le T3. Là typiquement T1, T2, alors ça c'est pas vraiment un T3, on va le garder pour la wave, mais par exemple voilà comme on a dit, si il y, y a différents curseurs hein, dans le snap. Il évidemment il y a un snap qui est optimal, mais on est sur un jeu où y a, il n'y a pas de... De, entre guillemets de, de logiciel hein. c'est comme sur les jeux de cartes c'est pas des jeux d'argent donc il n'y a pas de logiciel où, qui va te dire euh, c'est un bon snap c'est un mauvais snap vous voyez en prenant en, plein, en, en compte plein plein de paramètres donc c'est voilà à chaque fois c'est personnel c'est l'expérience qui va, qui va parler et euh, et en fonction justement de votre curseur de snap moi j'ai un curseur très agressif mais il y en a qui vont être plus contrôle en snap qui vont être plus lent du moins alors moi je pense que la vérité va être Va tendre vers les snaps agressifs plutôt que les snaps lents. Mais euh, voilà, je, pas, je peux pas m'appuyer sur, euh, sur autre chose comme mon expérience finalement. Euh... Donc voilà, si jamais vous voulez être un peu lent, vous snappez euh, après le T3, T3 ou après. Et sinon, juste d'art de ville T1, vous pouvez snap. Vous êtes un peu comme moi. Bon, petit Dar de ville, mais on n'a pas de curve derrière. Pas un, un T2, mais bon, T2, T2. Après, on peut aussi snap quand l'adversaire ne fait rien. T1 ne fait rien, T2. Hein. The Hood oh, The Hood, c'est chiant. Ça lui fait une destruction gratos. dali on va avoir l'info. Le débris. Intéressant. J'ai pas envie de me bloquer en faisant ça. Par contre, ah, quoi que non, je vais jouer les deux petits loups. Ça et ça On snap. Non, il a quand même un truc qui fait 6 points. Il a quand même un truc qui fait 6 points. Je pense que si j'ai Wave, aussi c'est pareil, la combinaison Wave, Hulk, je vais quand même souvent snap. Si j'ai un bon early, typiquement j'ai un T2, un T3 et Wave, machin, je snap. Là j'ai Wave, ouais, ouais, ouais. Le Wave est un snap. Euh, on va aller un peu au mid. Hein. Essayer de, de prendre les points. Ok. Intéressant. De prendre les points un peu partout. Bon, c'est pas si mal ce match-up, Angela. Il va jouer avec pas mal de petites créatures, j'imagine. Donc, euh, je, je, je suppose que la wave va quand même lui poser pas mal de problèmes. White Queen, c'est vraiment une good card. Hein. Ça prend l'info. C'est 6 points. C'est vraiment très très fort. Il a Aero. Intéressant. Aéro, donc on va prendre l'information, on va sûrement au wave, Et il y a aussi d'autres plays qui peuvent être intéressants. L'avantage de la wave c'est qu'on a un joli aéro shield quoi. Attention hein, wave. Vous gardez les deux manas flottants. Si vous jouez à un truc et la combinaison est cassée. Et c'est ça qui est bien, vous voyez, on, on est sur un deck qui, sur le papier, vous vous dites bon bah c'est un deck avec des cartes pool 1, pool 2, pool 3, bon. C'est un deck euh, que tout le monde peut créer. Mais c'est ça, le jeu. C'est que tout le monde peut créer des decks forts. Mais c'est juste que la méta... En fait, c'est la méta Thanos, la méta chourie, Elle nous a un peu traumatisés. On avait l'impression qu'il fallait forcément jouer le deck pété. Et sinon, on ne s'en sortait pas. Mais en fait, je pense qu'il faut vraiment sortir de ce traumatisme. Et vous allez voir que n'importe quel deck que vous allez créer, ça va fonctionner. Si vous savez pourquoi c'est là... Et puis voyez, ce deck-là, encore une fois, c'est vraiment un deck bateau sur le papier. Mais en fait, il est extrêmement... Fin extrêmement technique Et euh, extrêmement travaillé Bref oh, Il a des points le coco bah, écoutez de toute façon ça va aller à droite hein. Wave Il a combien à droite Il a 21 On peut gagner 21 Il a 23 On a un Hulk Donc ça ferait 5 et 9 après 14. 14 et 8, 22. Mais c'est horrible, là. Il a trop. <rire> ah, et là, il a perdu. J'allais sûrement faire Aero Shield Je pense Aero Shield j'avais pris ici. Et là, je rajoutais euh, 9 et euh, je rajoutais 17 au mid. Donc, je pense que c'était fini. Je pense que ce deck-là, joue pas de Shang-Chi. Mais il faut faire attention. Donc, là, vous voyez, c'est intéressant. Le, le timing de Snap, là... Il a parlé pour nous, c'est-à-dire que on a on a fait une sortie avec des cartes classiques. Vous voyez, lui, il a vu du Daredevil, il a vu du Lézard. On a snap sur wave. Lui, il a snap parce qu'il avait une bonne main et en fait notre wave l'a contré. Et bon là, on a une main horrible. On a le droit de partir T1, hein, très important. Euh, les snaps opportunistes, c'est important à faire. C'est-à-dire que si on a un T1 et qu'il y a l'île de mur et que nous on fait T1 sur l'île de mur et que lui il fait rien, c'est un snap. Vous voyez juste ça, c'est des petits des petits snaps qui vont vous apporter un point. Un cube de temps en temps. Et ce cube, il va être important. Bon, la main est dégueu. C'est limite le genre de main. Si on pioche wave, je pense que je l'ai ajouté 3 afin de, de pouvoir faire Doctor Doom de, derrière. Ça change rien. On va se battre pour une Titania. C'est toujours tricky les Titania T1. Hein. C'est un peu bizarre de ce qu'il ce qui, ce qui, ce qui fait, mais why not? fantastique en fait j'aurais bien aimé faire Mr fantastique sur titania pour euh, enfin Mister fantastique sur l'île de mur pour booster Mr fantastique chaque tour mais en même temps j'ai que j'ai deux créas ensuite à gauche donc je me bloque un peu en fait je lui donne la possibilité d'avoir de, de récupérer la titania à la fin ce que je n'ai pas envie et accessoirement bah, Mr fantastique sur pont monlan c'est quand même très très fort c'est peut-être même un snap honnêtement je pense que c'est un snap je pense que c'est un snap. Oui. Je peux le faire plus tôt ce snap. C'est pas si mal d'attendre un peu. Ça change pas grand chose. En général, les adversaires, ils veulent quand même voir un tour de plus. Viper qui donne rock, donc faut faire attention. C'est un deck de relou. C'est un deck de gros relou. C'est pas évident. Je pense que je vais Doctor Doom pour finir. Donc je ferai bien une Spider ici. Je crois que je vais juste Spider ici pour les points. Je vais jouer la carte qui fait le plus de points dans ma main. Il est joli ce Chang-Chi. Il est joli ce Chang-Chi. L'avantage c'est qu'il peut pas me chang ici Parce que elle, elle est que 8 Donc elle passera 9 à la fin du tour Mais s'il finit par chang à gauche bah, finalement je gagnerai quand même la ligne du mid et la ligne de droite Vous voyez Enfin on... tout dépend de ce qu'il fait évidemment Mais là il est quand même obligé de chang à gauche Polaris Bah Polaris c'est pas mal pour nous en vrai C'est notre objectif c'est de... Ouais c'est pas si mal hein. Bah si je fais rien j'ai gagné à droite Je suis Devant ici, est-ce que je ferais pas un play du style Aero et Iceman ici Moi, je pense qu'il va Chang-Chi à gauche. Il chang à gauche. Il gagne dans tous les cas. Et en même temps, qu'est-ce qu'il fait d'autre Sachant que chang il faut bien qu'il le place. Hein. J'aime bien ce play, moi. J'aime bien mon aéro euh, Iceman ici. Il est vraiment sympa ce -il. il est un peu bizarre, il est un peu, fou, peu fouillis quoi. Il y a un peu trop d'éléments. Après, chacun sa ça, ça, ça sensibilité, on va dire, par rapport au dessin. mais J'avoue que moi, je préfère celui-là. Plus clair, plus net, plus brutal aussi. <rire> C'est vrai, lui, il sent, tu sens qu'il va te faire mal, quoi. L'autre, tu sens qu'il est là pour euh, te distraire. L'autre, il est là pour te taper, quoi. Je rappelle que cette semaine, stream aujourd'hui. Si vous regardez la vidéo au moment où elle sort. Sinon, vous le savez, euh... Bon, en fait, j ai, j ai... à la base, c'était stream tous les mardis et tous les jeudis, de 10h à 19h. C'est toujours le cas. Ça, c'est le rendez-vous Marvel Snap. Tous les mardis, tous les jeudis, de 10h, de 10h à 19h, sur ma chaîne Twitch, fi... twitch.tv The Fish Hugo. Il y a également. Je vais snap, j'ai une super curve. Euh. Les streams le euh, lundi. Finalement, le lundi, en fait, je stream du Battlegrounds. En général, il y a des tournois dans la semaine. N'hésitez pas à regarder le planning. Donc, euh, une fois par semaine, j'ai un tournoi. Là, ce tournoi, cette semaine, c'est vendredi à partir de 19h. Donc, voilà. Avant le week-end, on se fait un petit tournoi assez sympa. Nida Lévire. bah Écoutez, on va bourriner un peu Nida Vir. Hein. Ça nous va très bien. Vous avez... Euh, j'ai créé un TikTok. Euh, voilà, il y, y a plusieurs personnes qui m'aident pour les montages et tout le, sur, euh, Avec des, des montages sur Marvel Snap à la fois fun, à la fois pédagogique Vraiment, je vous invite à aller regarder Ça s'appelle The Fichou tout simplement sur TikTok euh, Donc voilà, si jamais vous êtes sur ce réseau social euh, Voilà, je pense que ça peut vous plaire Pour le coup, il y a vraiment des, plein de petites choses intéressantes Qui peuvent vous faire progresser, qui peuvent vous faire marrer Voilà, si vous aimez Marvel Snap, je vous invite à vous abonner euh, sur TikTok. Évidemment vous pouvez vous abonner sur Twitch. Évidemment vous pouvez vous abonner euh, sur YouTube. Alors sur Twitch vous avez un abonnement gratos. Si vous avez un compte Amazon Prime. Donc voilà, je le dis, certains de, de YouTube qui viennent pas souvent sur Twitch ne sont pas forcément au courant. Voilà, si vous avez Amazon Prime et que vous, euh, vous allez sur Twitch, vous pouvez soutenir un streamer gratuitement. Voilà. J'ai WhiteWin sans prendre la carte, je pense. Est-ce qu'il un Play Sunspot non, je vais White Queen sans prendre la carte. J'ai envie de prendre la carte, mais en même temps, très très embêté. Non, je vais White Queen sans prendre la carte. Euh, donc voilà. Ça, c'est pour euh, l'instant pub, entre guillemets. Euh, il y a un stand gaming euh, pour vous permettre d'acheter des jeux moins chers. Voilà, il y a un lien dans les... Dans toutes les vidéos, hein, sous les dans les descriptions de toutes les vidéos, il y a un petit lien instant gaming. Si vous passez par le lien, bah ça vous emmène sur le site tout simplement. Mais par mon lien, et vous avez euh, bah, tous les jeux pour moins cher. Donc si jamais vous êtes client d'acheter des... Enfin, vous êtes... Euh, voilà. Vous êtes client de jeux vidéo, autre que des, des free to play sur Internet. Euh, N'hésitez pas à aller, de, à aller jeter un petit coup d'œil à instant gaming. Elle plo... ah, le professeur, c'est vachement risqué quand même. Hein. Professeur avec Daredevil, c'est un petit peu du suicide, mais bon. Alors, quoi que non. Quoi que non, non, non, je dis une bêtise. Ah non, mais si. Si, si, si, c'est moi qui ai lénite. Si, si, si, je dis une bêtise. Bah, je l'amène là, en fait. Yes, yes, yes. Ok. Euh, bah, écoutez. Je crois qu'on va juste doom à gauche La carte, elle n'a pas d'effet, finalement, la carte du, du Fatalis, le Fatalibot. Donc, il va prendre plus 3. Là, j'ai 6 plus 8. J'ai 14. Sachant que j'ai 14 plus euh, 2 de lui. Plus, je, je gagne Vormir. Il n'a pas proc Vormir, lui. Bah, écoutez, ça me paraît pas mal. Je pense qu'il va concede. Hein. Il y a des chances. Vous voyez, intéressant, Dart de villa Hero, Très, très belle combinaison. Et l'avantage de la Spider-Woman, c'est que parfois, bah, on va juste... S'il n'a pas un truc qu'on a spécialement envie de contrer, bah on va juste mettre des points. Hein. Spider-Woman, c'est des points, ça peut aller jusqu'à 13. Euh, 8 et 4, 12, pardon. Ça peut aller jusqu'à 12. En général, c'est entre 10 et 11, donc c'est fort pour, pour un T5. Oh, c'est cool comme deck. Hein. Franchement, j'aime beaucoup. Vra sincèrement, c'est vraiment mon coup de cœur. Je trouve que c'est... En fait, c'est vraiment le deck Marvel Snap. quoi. C'est-à-dire, sur le papier, ça ressemble à rien. Et en fait, quand tu joues, c'est exceptionnel. Et c'est ça qui, pour moi, est vraiment la différence entre ce jeu et les autres jeux de cartes. C'est-à-dire que les autres jeux de cartes, il faut quand même que les decks aient de la gueule, entre guillemets. Il faut qu'il y ait des, des cartes un peu impactantes, des cartes où tu dis "waouh, ça, c'est vraiment game breaker", ça, c'est la carte, quand je la pioche, je gagne ». Dans ce jeu, à la base, hein, en tout cas, c'est ce que je ressens, c'est que les devs, ils se sont dit « on va faire 200-250 cartes pour commencer ». Elles vont toutes avoir la même puissance, elles vont toutes être différentes avec leur propre euh, « euh, lore », entre guillemets. Mais elles vont toutes vraiment être différentes. Enfin, toutes différentes, mais toutes plus ou moins à la même puissance. Et on fera des nerfs, évidemment, en fonction des patchs, etc. Et finalement, ce deck, c'est ça. C'est ce qu'est Marvel Snap. Que des bonnes cartes, mais des, des cartes qu'on a au début, finalement. Où on se dit, bon, bah, est-ce que j'ai vraiment envie de jouer Mister Fantastic Je le vois pas en ladder. C'est pas la carte de fou que je vais récupérer en pool 5 ou en pool 4 ou, euh, ou dans le pool 3. C'est une carte qu'on me donne au tout début. C'est que c'est pas bien. Et ben non, c'est exceptionnel. Bishop Wave ouais, ça peut être pas mal contre Bishop Prends ton Rock Donc ça doit être un Serra Control Alors le Serra Control J'en parle c'est intéressant J'ai quand même une belle main le... Mais je ne veux pas snap Parce que Serra Control ça peut être pour moi le match-up un peu compliqué Je vous dis ce deck là il est polyvalent Donc vraiment il n'y a, pas... a pas un deck contre lequel on dit Ah on n'est pas bien Même Shuri Zero, on se dit pas ah c'est chaud On dit juste Shuri Zero c'est fort mais on a moyen Mais il y a un deck qui est relou c'est le Serra Control. Parce que Serra Control, les Serra Control on va dire, ils ont Killmonger. Et c'est con mais Sunspot c'est quand même une partie importante de notre gameplay. Donc là il va pouvoir. Je sais pas. Très bien. Wave. En vrai. Je sais pas. Est-ce que je fais pas un petit magnéto à droite en vrai, on a des points, mais je pense qu'il faut pas snap. On a, on a quand même 4 points sur Sunspot, c'est-à-dire que le Killmonger, il fait un différentiel énorme. Euh, là, il peut jouer Serra, mais en même temps, la wave, elle fait pas assez de points. J'ai pas non plus Shiulk. Euh, après, je peux jouer sur mes outs. Hein. Si on est très très mal dans la game, on peut se dire, bon. Là, je suis pas très mal dans la game, genre je suis pas incroyable, mais j'ai quand même des points, j'ai bien curvé. En vrai, ça, ça nous carry. Hein. Le fait de pouvoir Magneto into Doom, c'est exceptionnel. Donc, c'est pour ça. Mais si on est très mal et on se dit, il a pas snap, et que je gagnerai pas 2 points en faisant juste Aero into Doom, qui est le cas en vrai. Si Aero into Doom ça fait pas gagner la game. Et ben je wave en me disant. Mon tracker me dit que j'ai une chance sur 4 de piocher chez hulk Donc je fais juste wave. Et j'ai peut-être 25% de chance de gagner. Vous voyez. Et finalement c'est de sa faute parce que lui ne snap pas. Alors faut pas que ça bloque au mid. Et ben y a même pas besoin de bloc au mid. Ah. Intéressant. Bon. Oh, C'est plutôt cool pour nous. Est-ce que ça joue Aéro oh, Ça joue magnéto. C'est gros, hein. Je sais pas si ça suffit en fait. Ça fait 8. Là, voilà, il a 12. hein. moins qu'il soit là. Je pense qu'il est là, ça fait 12. Ça fait euh, Pardon, pas 12. Ça fait 9, ça fait 13. Allez, il joue 2 cartes. 13, 14, 15. Ah, c'est pas mal Spider-Woman quand même. Je pense que c'est la win. Pas sûr. Tu fais Aero, on perd. Il joue à héros dans son deck, non Ouais, quoique. Je... On peut juste. va la jouer. Hein. Et il a joué 3 cartes. Pas sûr que 3. Est-ce que 3 cartes c'est bon ah, Nova, Nova Carnage. À moins que le Magneto soit au mid, mais je pense qu'on perd. Intéressant, intéressant. Donc, c'est un Serra. Hein. C'est un Serra un peu particulier. Ouais, il est à gauche. Ouais, c'est ça. Il était à gauche. Et il y a eu cette Nova. S'il n'y a pas Nova, vous voyez, on gagne parce que à gauche, même avec trois cartes, on lui enlève. Après, il y a Killmonger. Il peut aussi Killmonger. C'est pour ça que, vous voyez, le, le, le match-up peut être problématique. Euh, encore une fois, on n'est pas sur un match-up polarisé. Et ça c'est très important de le comprendre. Pour bon, une petite dernière. Évidemment on fait un snap T1 pour la dernière. Non on remarque que l'adversaire risque de fuir. Non, la dernière c'est toujours un snap T1. Euh, ok Doki. Aéro pourrait pour être pas mal sur Necrochat, pourquoi pas. Zéro. Ah bon bah, c'est cool, on finit par un Chouri. On finit par un Shuri avec Dardeville, Boulder World. Alors, là, normalement, il est censé snap. Snap opportuniste. Lui, il perd 0. Moi, je perds Sunspot. C'est plus emmerdant pour moi. Donc, normalement, il est censé snap sur, juste sur ça. Et il me ferait partir. Bon, c'est la dernière. Donc, je vais pas partir. Mais, normalement, si je suis en mode tryhard, je pars. Les limbes. Les limbes, les limbes, les limbes. Euh, Est-ce que je garde ma wave dans le match rien à faire. Ouais ah, dommage. Cosmo. Là, ça pète, ça pète. On est derrière. On va White Queen. Souris sûrement. Ah non. Sunspot. Armor. Bon, il a Cosmo, il a Armor. Donc ça va être peut-être un peu compliqué. Après, on a cet aéro pour décaler sa carte. Et ensuite... La percuter avec Chang-Chi. C'est intéressant ces deux cartes là. Dommage de plus avoir... Là franchement c'est horrible de ne plus avoir sunspot. Donc là il met euh, une vision. Oh intéressant. Euh... Oh, ça change rien, on veut des points à droite, on va juste faire aéro. Ah c'est chiant, c'est vraiment chiant d'avoir perdu le sunspot. Donc là on va juste wave. Euh, ça fait moins 3, donc ça ça coûte 1 mana. Ça ça coûte, ouais c'est ça, il ne faut pas Iceman. Comme ça c'est 4, 1, 1. Quand on joue Iceman c'est 2, 2, 4, vous voyez donc on peut quand même faire double she hulk et Doctor Doom. Donc c'est quand même... Ou euh, Spider-Woman. Là il a la souris Intéressant mais il peut jouer... Enfin il peut jouer deux cartes s'il a la Chi-Hulk. C'est lui qui démarre. J'ai envie de tenter le Chang-Chi à gauche. Mais je pense qu'il va plutôt aller se camoufler derrière ses cartes. Il a un petit lâche. Ouais il va snap. Donc il a Chi-Hulk. Plus Tasmaster. Ça fait 18. Ça fait 18. On gagne. on fait ça, est-ce qu'on gagne On fait 18 aussi. Sauf qu'on est un petit peu devant là. Je pense qu'il va en mettre un là, un là. La question c'est est-ce qu'il va déplacer vision Je suis pas sûr. Écoutez, je tente. C'est la dernière, on tente. Ah, il y a eu des trucs bizarres. Ah, je crois qu'on perd sur ce spot. Ok, intéressant. Il a décalé. Il a décalé, il a décalé. Euh... Bon, il y avait de l'idée. Hein. Vous, peut... Vous voyez, là, c'est du 50-50. Hein. C'est-à-dire que il peut aller là, il peut aller là. Nous, on a aussi plusieurs lignes de play. Donc là, ça, c'est en termes de points... Bah, on est à peu près pareil, entre guillemets. Bon, il a, il a ce, ce, ce côté un petit peu plus fort en point. Mais vous voyez, on n'est pas dans une situation où on dit « bah c'est auto autoconcide ». C'est-à-dire que même si c'est pas un 50 pur, bah, on a peut-être 40, 45%. Là, c'est pareil, c'est super dur, on ne peut pas vraiment le calculer. Mais comme ça, d'expérience, je dirais qu'on a à peu près 40, 45% de chance de gagner. Le play le plus vraisemblable, c'était pour moi de protéger ces deux cartes en faisant un gros ton à droite, un gros ton au mid et à gauche, euh, laisser finalement vision. Et dans ce cas-là, ça nous mettait euh, pas trop mal. Donc, euh, euh, vous voyez, on peut aussi faire un She-Hulk ici, un She-Hulk plus Spider Woman au mid, et on gagne. Bah, vous voyez, on a, on, on a plein de choses qui, qui peuvent nous faire gagner. Nous aussi, on peut avoir, euh, là, voilà, nous, on analyse aussi sa ligne de play par rapport à la nôtre, mais on a aussi, nous, plusieurs lignes de play. Et à partir du moment où on part sur une autre ligne de play, bah finalement, ça contre ses autres lignes de play. Donc, c'est pour ça que même si à la fin, on voit 15, 26, 28, vous voyez si on change la ligne de play, bah finalement on repasse devant. Donc voilà, bref. Tout ça pour vous dire que vous voyez, le match-up il est quand même hyper intéressant. Et finalement, et, et ça c'est quand même la chose la plus importante, c'est ça qui nous fait perdre. C'est ce Murder World euh, qui détruit notre Sunspot. Limbe ou pas limbe, dans tous les cas, on avait notre combinaison. Et cette combinaison elle est très très forte euh, dans ce match-up. Sur ce, euh, voilà. Merci à tous. J'espère que cette vidéo euh, vous a plu. Qu'elle va vous aider à, à monter le ladder, à prendre du plaisir. Euh, sur le jeu, si vous avez des questions n'hésitez pas dans les commentaires ou alors euh, sur Twitch euh, directement si vous voulez des ex explications un petit peu poussées euh, à, à l'oral merci à tous et à très bientôt ciao, ciao tout le monde